complètement dégoûté ça deuxième fois que je filme cette vidéo c'est pas ça le problème et j'avais donné de trop bons conseils je m'en souviens même plus mémoire à courte terre oh, hey, hein. hey, bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça ne sera pas un tag ni un what's on my phone avant de dire ce que c'est je vais vous parler de quelques produits que j'ai utilisés et euh, ben voilà qui ma foi euh, ça va hein. Donc j'avais acheté ce pinceau chez euh, Primark. Euh, franchement, oui, donc c'est un peu ma, mes premières impressions, voilà. Pas mes premières, enfin oui, c'est un peu mes premières impressions avec le, la vraie vidéo, quoi. Donc j'ai acheté ce produit, le euh, produit. Ce pinceau chez Primark, c'est un pinceau à poudre normal. Euh, ça va hyper un peu ses poils, c'est pas la qualité de fou, mais ça fait bien son taf euh, La poudre, hein, tranquille. Euh, on s'en fout. Ensuite, j'ai acheté. Une ce crayon à lèvres, couleur 710. C'est ce que j'ai mis sur mes lèvres. Il est bien 2,50€. Franchement. Donc, je disais, il est bien 2,50€. On ne va pas se plaindre. Ça fait son taf. C'est vraiment bien. Je vais en acheter un autre. Avec ça, j'ai mis ce rouge à lèvres qui n'est pas noir, mais qui est mauve. foncé J'adore les couleurs foncées. C'est ce qui me va le mieux, je trouve. Et le rouge, pas vif, mais aussi un peu foncé, un peu dark, you know. J'aime bien. Je n'ai rien à dire de plus. Et ensuite... Ce produit qui s'appelle le Licas à la papaye, savon, donc savon Licas à la papaye, l'original. Enfin, j'avais acheté un premier, je me suis fait ken, il coûte 6 euros et franchement au début je trouvais qu'il était super bien, bon ça fait qu'une semaine que je hein. au début je trouvais qu'il était super bien, mais là j'ai l'impression que après analyse, oui ça m'arrive, j'ai l'impression la peau parce que j'ai jamais eu une peau aussi dégueulasse donc oui je veux bien j'ai pas la peau la plus parfaite du, parfaite du monde mais là mon teint c'est n'importe quoi je ressemble à rien moi. donc euh, même en me maquillant ça va pas donc à un moment donné euh, sinon ben bah, ils sont bons, ça sent bon c'est bien ça donc voilà, petite parenthèse fermée on peut maintenant passer au vrai bail, le truc c'est que ma vidéo c'est une vidéo 5 choses à ne pas faire quand on est célibataire mm -hmm, les filles, mm -hmm. Parce qu'en fait c'est ce que moi je fais et je me dis mais putain mais c'est pas bien Du coup je me dis ah peut-être qu'il y en a qui devraient savoir que c'est pas bien Même si au fond elles le savent ben, Je vais quand, le... quand même vous le dire comme ça voilà Donc si cette vidéo vous intéresse ben, Je vous dis à tout de suite hein. Donc voilà les filles hein. ben, C'est toujours moi, toujours même ben, à plus pareil. Hein. <rire> Première chose à ne pas faire quand on est célibataire C'est se morfondre sur son sort Oh là là les gars franchement faut pas faire ça Putain, j'ai l'impression de m'entendre parler. Euh, enfin, oui, je m'entends parler. Mais j'ai l'impression de me voir, plutôt. Non, les gars, faut pas se morfondre sur son sort. Ça sert à rien. On a tous un prince charmant qui nous attend quelque part. Donc, si tu ne l'as pas maintenant, tu l'auras après. Don't worry. Ou pas. Deuxième chose à ne pas faire, les filles, arrêtez de arrêtons ton... Le train. Arrêtons de squatter les pages Instagram, Facebook, je sais même pas même les Twitter, Snapchat, des mecs canon. Ça sert à rien. Regardez pas des vidéos de couples qui sont trop cute. Arrêtez de regarder, de squatter les mecs avec les beaux ados. et là. Non, non, non, faut pas faire ça, les filles, faut pas faire ça. chose à ne pas faire quand on est célibataire, c'est euh, rester sans rien faire. Je m'explique. Peut-être que ça se contredira avec mon premier euh, conseil, mais optimiser les chances de trouver quelqu'un. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu peux sortir euh, en soirée ou quoi, ou, ou je sais pas, au ciné ou quoi, ben avec tes amis, mais vas-y, peut-être que tu trouveras quelqu'un. Donc, euh, ça ne sert à rien de rester à la maison, de pleurer sur son sort. Donc, oui, sortons. Profitons, amusons nous et voilà Quatrième chose à ne pas faire C'est prendre le premier venu Oh là là les filles ça c'est vraiment le truc à ne pas faire Parce qu'il y a un truc qui me choque Pas qui m'énerve mais peut-être c'est un manque de confiance en soi Mais il y a des meufs qui pensent que c'est parce qu'elles sont Non qui pensent que Qui pensent que vu qu'elles sont célibataires Non qui pensent être célibataire veut dire être moche. Mais ça n'a rien à voir. Alors, moi, je, je suis horrible, les gars. Je pense pas. Je pense pas. Ce n'est pas parce que tu es célibataire que tu es moche. Il hein. faut enlever ça de la tête. Donc... Petite parenthèse, faut, faut, faut pas se dévaloriser. parce ces que c'est bâtard que t'es moche. Et voilà, et ne pas en plus prendre le premier venu. Parce que faut pas dire, oh, mais je trouverai jamais quelqu'un. Du coup, hop là là, le premier dalleux, je le prends. Oh, ça va, à un moment donné, on se respecte, on, on sait ce qu'on vaut, on sait qu'on est, on est bien, quoi. On est, on est là. Et on ne prend pas le premier venu, s'il vous plaît. Parce que vous êtes seul que la compagne, hein. Et le cinquième. Comment euh, le cinquième, comment Et. Le cinquième conseil, les filles, c'est de profiter, enjoy, profite ta vie. On s'en fout des mecs. Pourquoi je ne me crois pas? <rire> mis, tu rencontres, tu rencontres, tu rencontres pas bête, tant pis. Et voilà, tu. Fou, tu profites, tu t'amuses, tu sors avec tes copines. Voilà quoi, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu mets de belles photos sur Instagram, tu, tu fais des boutiques sur Snapchat. Tu, mmh. <rire> tu te régales. Mmh. Mmh. Oh les Ça Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bisous. Bye bitch.